Hey yo tout le monde c'était Teridil. on se retrouve pour le succès Danger Immédiat. Alors c'est un succès qui va se passer sur Winter Contingency en légendaire. Alors dès que le Falcon va vous déposer en début de mission, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Euh, Puisqu'il va falloir tuer l'élite Pecops Invisible qui transporte le dixième datapad. Donc euh, on commence, on sprint, on saute, donc c'est... Assez compliqué de le tuer, hein, je vous préviens. On va sauter et donc là vous allez voir qu'il y a un élite à gauche qui transporte un datapad, donc on va commencer à lui tirer dessus. Euh, donc le but ça va être de lui tirer un maximum de balles dans la tête puisqu'il va s'arrêter au moment où on lui tire dans la tête. Euh, Compter environ deux chargeurs de Magnum puis quelques balles d'AR pour le finir. Euh, et normalement il devrait tomber et lâcher le datapad. Donc ça vous fait deux succès. On fera une vidéo compilation pour les datapads, mais. Celui-ci, ça faisait sens de faire une vidéo à part entière, euh, donc je le répète, c'est vraiment assez compliqué de le tuer si vous prenez un petit quart d'heure avant de réussir, et eh bien c'est normal, voilà. Bon moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau